Demain marquera le coup d'envoi du festival Plein les Watts. Bonsoir Nicolas Clémence. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de, cette, de cet événement, ce festival de reggae, la 14e édition qui débute dans 24 heures toujours. Ça aurait dû être la 16e. Tout le monde est dans les starting blocks pour cette grande reprise. Oui, ça aurait dû être la 16e. Maintenant, que notre 14e édition, puisqu'on a dû annuler deux éditions successives à cause de, de la pandémie. Ça nous a permis aussi de, de mettre un petit moment, de, de réfléchir à l'avenir de notre événement, de prendre le temps de reposer un petit peu les enjeux et, et de voir un petit peu le, le développement qu'on souhaitait pour ce festival, qui a beaucoup grandi ces dernières années, en particulier depuis 2016, et puis le, le terrain traditionnel de la butte de Planlevade les que nous occupions devenait trop petit, et donc on a pu prendre la décision, de, avec la ville de Lancy, de déménager le festival au parc Navadza euh, pour cette 14e édition. Pourquoi ce lieu Bon, il, il présente pas mal d'avantages, il est déjà plus grand, il est mieux équipé en termes d'infrastructures, avec les cheminements, avec la grange rénovée qui est au milieu, avec une cuisine, avec des, des espaces de salles de restauration pour nos artistes, pour notre staff. Une meilleure accessibilité aussi, euh, notamment en transport public. Et on recommande aux, aux personnes de prendre les transports publics, notamment euh, via le train avec la gare en Cipon-Rouge. On fera des navettes gratuites, des navettes des TPG qui relieront la gare et le PR Étoile pour ceux qui doivent prendre la voiture jusqu'au festival. Il n'y a pas de parking euh, autour du, du site. Donc ça ne sert à rien de venir autour du site avec la voiture parce qu'on vous redirigera vers le PR de l'Étoile. Vous avez une petite euh, programmation euh, aux petits oignons. Euh, quelles sont les grandes têtes d'affiches qu'on pourra voir On a de la chance d'avoir euh, des artistes jamaïcains de nouveau en tournée en Europe et on en profite pour pouvoir euh, les faire euh, on a Max Roméo qui est euh, une légende du reggae jamaïcain depuis maintenant euh, 40 ans euh, avec des, des, des hits vraiment de, du, du milieu reggae, euh, on a Julian Marley, le fils de, de Bob Marley, qui vient aussi euh, en tournée en Europe cet été, on a Etana, donc voilà des têtes d'affiches jamaïcaines et puis euh, en parallèle on a des groupes découvertes, des groupes plus locaux euh, qui viennent partager les, les les scènes, et puis et s'alterner, puis les deux scènes s'alternent à deux scènes live. On a aussi une scène dédiée au Sound System et donc ça permet un, un vrai mélange, une découverte de ces artistes entre la, les régionaux et les internationaux. Un petit mot, un bref mot sur cette année, une particularité, vous avez mis l'accent sur la durabilité. C'est vrai, on a mis en place cette année un système de gestion de vaisselle lavable, on a supprimé la vaisselle compostable qu'on avait mis en place il y a quelques années pour au moins recycler la vaisselle. Cette fois, on fait le pas suivant de, de plus rien jeter et donc tous les stands de restauration qui, sont, qui seront là, les food trucks, eh proposeront à la vaisselle lavable du festival qu'ensuite on récupère, on fait laver d'un soir sur l'autre et qu'on remet dans le circuit pour le lendemain et ça permet de ne pas avoir de vaisselle jetée. Très bien, merci beaucoup pour Donc, ce festival plein les watts, On le rappelle, c'est un prix libre aussi, il commence dès demain. Très bon festival alors et merci, merci beaucoup. beaucoup.